Ne mettons pas notre cœur dans ces biens-là Je les ai, gloire à Dieu Mais si je les ai, c'est pour moi et pour les autres Si je n'en ai pas, ce n'est pas un problème Ça ne m'empêchera pas d'aller au ciel Ça ne m'empêchera pas d'aller au ciel Ce n'est pas parce que tu n'as pas construit une maison Que tu n'iras pas au ciel Avec ou sans maison, tu iras au ciel Mais tu peux construire une belle maison Et ne pas aller au ciel, aller en enfer Ces choses, les enfants de Dieu le connaissent. Mais les vivent-ils? Non! Nous devons donc comprendre une chose. C'est que la richesse matérielle, ou la richesse matérielle, n'est pas et ne sera jamais le signe de la bénédiction. J'aimerais que quelqu'un l'écrive. La richesse matérielle n'est pas et ne sera jamais le signe de la bénédiction. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il est béni. On peut être riche et être maudit. Alors que l'église ne fasse pas de la recherche de la richesse une obsession. Parce que les païens obtiennent la richesse sans prier. Quelqu'un ne connaît pas ici quelqu'un qui est riche sans prier? On peut devenir riche sans prier. Sans avoir les fétiches, mais aussi sans prier. Ce n'est pas tous ceux qui réussissent qui ont des fétiches. Parce que nous avons tendance à dire, ah lui il réussit là. Ah, ça il doit avoir les fétiques. Maintenant on cherche les fétiches, même à l'église. Ah les pasteurs là, ils doivent avoir les fétiches. Il y a des gens qui sont devenus riches sans avoir des fétiches, sans prier. Mais il n'y aura personne qui ira au ciel sans prier. Ne faisons pas des richesses matérielles notre obsession. À tout prix, je dois devenir riche. J'étais un jour à Kinshasa dans un taxi. On arrive quelque part. Il y avait le siège d'une organisation occulte. Et puis le taximen qui nous conduisait là, il dit prise de finition. Tu es malheureux si tu penses comme ça. À cause de l'argent, tu vas hypothéquer ton avenir éternel. La richesse matérielle n'est pas le signe de la bénédiction. C'est plutôt la présence de Dieu qui est signe de bénédiction. Si Dieu est en moi, c'est que je suis béni, qui que vous soyez. Si vous avez le Seigneur dans votre cœur, Joseph était esclave dans la maison de Potiphar. La Bible dit que Dieu bénit Joseph. Et tout ce que Joseph touchait prospérait. Il ne possédait rien, il était esclave. Un esclave, c'est celui qui n'a rien. Mais la Bible dit qu'il était béni. Tu n'as pas de maison, ce n'est pas un problème. Mais tu peux être béni. Tu n'as pas d'argent, ce n'est pas un problème. Tu peux être béni. Ne recherchons pas l'argent, recherchons la bénédiction. Car la bénédiction produit l'argent. L'argent ne produit pas la bénédiction. C'est la bénédiction qui produit les moyens. C'est la bénédiction qui produit les moyens. Et ma prière est que tous ceux qui sont bénis de l'éternel voient cette bénédiction, produisent les moyens. C'est là qu'il est écrit que c'est la bénédiction de l'éternel. Qui ici. réussi. C'est qu'en réalité, ceux qui sont riches sans être bénis ne sont pas riches. Jésus! Ils croient qu'ils sont riches, en réalité, ils sont pauvres. Parce que leur âme est vide. J'aime mieux avoir Christ que des plus grands biens. J'aime mieux avoir Christ que des orfèvres c'est mieux avoir. Il oh, y a des saints qui, qui font encore du bien. Malheureusement, aujourd'hui, des saints comme ça, on ne les fait plus. Que d'être un grand roi, vêtu de fin l'in. Mais le cœur des sans lui. C'est mieux avoir Christ. C'est mieux avoir Christ. Aujourd'hui, on a changé. On donne plus le cœur à Jésus. On vient prendre des choses chez Jésus. Parce qu'on met les biens devant. Si nous mettons notre confiance et notre joie dans les biens matériels, nous risquons d'être déçus, car ces biens sont temporaires et ils ne dureront pas toujours, mais aussi nous ne les emporterons pas après notre vie. Mais nous voulons plutôt être riches pour Dieu, investir dans le gain des âmes, investir dans le soutien aux pauvres, de Dieu, mais aussi comme nous l'avons appris la semaine dans les messagers de l'évangile. Jésus dit, celui qui donne, ne serait-ce qu'un verre d'eau à un de ses petits, ne perdra pas sa récompense. L'Église ne le comprend pas. Quand on lui demande de donner l'argent, il pense il est en train d'aider les pasteurs. C'est vrai, il y a des aventuriers, ça c'est eux. Mais si tu vas chez les aventuriers, c'est que toi tu n'as pas su choisir une bonne église. Amen. Investissons plutôt dans le ciel. Investissons dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont ici, ils ont leur colonne dans le temple ici. Et ils sont en mesure de rappeler à Dieu Seigneur « Souviens-toi, ne serait-ce que de ma colonne qui se trouve là. » Souvenez-vous des échecs, nous en avons parlé avant-hier. Nous devons investir au service du Seigneur je donne de mon temps pour le Seigneur, c'est vrai mon travail ne me donne pas toujours le temps pour venir au culte, mon travail ne me donne pas toujours le temps pour servir le Seigneur mais je bouscule, je me bouscule, je crée le temps je crée le temps il y a des gens, il vient d'abord au culte le soir et puis il rentre, il va clôturer au travail j'en parle parce que moi je l'ai fait, je ne suis pas né pasteur même dans cette ville, j'ai commencé par travailler Il m'arrivait d'arrêter d'abord les choses Je viens faire le culte et puis je vais clôturer Mais il m'arrivait aussi de, de, de manquer L'argent que l'on pouvait se partager à la fin Parce que j'ai privilégié le culte Où est ta priorité Dans le royaume ou dans les biens C'est pourquoi la question que je pose ce matin Où se trouve ton cœur Là où se trouve ton trésor, c'est là. Se trouvera ton cœur. Où se trouve ton trésor Tu as placé ton trésor où Si tu as placé ton trésor dans le Seigneur, c'est que ton cœur est aussi gardé par le Seigneur. Il te préserve des chocs, il te préserve des soucis, il te préserve des, des gastrites, des hypertensions liées au, au, au bien de ce monde. Parce que ton cœur se trouve là où il y a ton trésor qui est auprès de Dieu. Je place mon trésor en Dieu. C'est que mon cœur se trouve aussi en Dieu. C'est qu'il y a des moments où je n'ai même pas besoin d'exprimer un besoin. Parce que mon cœur se trouve en Dieu. Il lit mon cœur. Il connaît ses besoins. Il répond aux prières que je n'ai pas exprimées. Il exauce aux prières que je n'ai pas faites. Il me donne ce que je n'ai pas demandé. Il arrive des moments où tu reçois des choses sans demander. Peut-être que tu as pensé seulement. Tu t'es dit, ah, ces jours-ci, si vraiment, il y a ça qui a diminué. Et puis tu te rends compte que le Seigneur t'en donne beaucoup. Pourquoi Parce que ton cœur se trouve auprès du Seigneur. Je ne veux pas mettre mon cœur dans les biens. Je ne veux pas mettre mon cœur dans l'argent. Je veux mettre mon cœur dans le Seigneur. Comme ça, je sais que mon cœur est préservé des chocs de la vie. Les problèmes peuvent venir, mais je suis serein, je suis intact, parce que mon cœur est dans le Seigneur. Le Seigneur me protège. Ma prière est que quelqu'un se dise, Seigneur, je veux placer mon trésor en toi. Comme ça, mon cœur sera auprès de toi. Est-ce que tu peux t'élever avec moi et dire, Seigneur, je veux placer mon trésor en toi. Seigneur, je veux faire de toi ma priorité. Je veux, Seigneur, investir pour le royaume. Je veux, Jésus, investir.